Oui, oui, oui, vous ne vous trompez pas. Aujourd'hui, je vais vous raconter l'histoire d'un vol récent qui m'est arrivé. Parce que j'aime bien vous raconter de temps en temps des histoires de choses qui m'arrivent. Et parce que celui-là, je l'ai trouvé particulièrement fourbe. Tu vois, plusieurs fois sur YouTube, je vous ai raconté des histoires, des colis qui ont disparu, des choses qui me sont arrivées et tout. Mais là, c'est la première fois que ça m'arrive dans cette forme. Et c'est bien drôle, tu vois. Quand un colis disparaît, tu le vois pas disparaître. T'es là, tu t'imagines un livreur bien sombre comme ça, qui te pique son colis, qui le met à l'arrière de son van et qui part chez toi jouer avec ta PlayStation. Bon... Tu l'imagines, mais là, j'ai eu un cas pratique et concret qui, en plus, m'a impacté un petit peu, mais je me suis dit que les mecs, ils ont dû se sentir quand même assez cons. Contextualisation. Cette semaine, comme absolument chaque semaine, je suis obligé de monter à Paris parce que euh, les gens du show business ont décidé que tout devait se passer à Paris. Donc, euh, je monte à Paris pour faire mon émission et notamment Zach en livre, d'accord Zach en avec Seb, d'ailleurs, qui a très bien fonctionné, que vous avez l'air d'avoir kiffé. Et j'étais bien content de le faire, franchement, c'était le 99ème épisode et tout, donc quand j'y vais, good mood, je monte vraiment littéralement chaque semaine à Paris, donc le TGV Lyon-Paris 1h58, je te jure que tu peux me mettre au milieu, je peux te dire mm, là, là, on est dans le centre de la France à peu près, mm, on approche de Paris, et gros je l'ai fait peut-être 300 fois donc vraiment je connais ce, ce, ce train par cœur. c'est un classique pour moi, donc je prends le train, je monte, je fais mon émission, nickel je suis dans un good mood, il y avait du monde vous avez kiffé, moi franchement je vais être avec vous, il n'y a pas de sentiment plus gratifiant que quand tu sors d'une émission, tu te dis Là, t'as pondu un banger, mon pote. Donc, on fait cette émission. Et derrière, j'ai un ami à moi qui s'appelle Charlie, qui m'invite. Qui me dit oh, Viens, on se voit, etc. On va au resto et tout. Depuis aujourd'hui, je suis au chômage. Je me dis, attends, un frérot au chômage, faut aller fêter ça, tu vois, faut aller l'accompagner et tout. Donc, il me dit, rejoins-moi à telle adresse à châtelet halles C'est un détail un petit peu important, mais je reviendrai un petit peu plus tard derrière. Donc, il faut savoir que moi, quand je me déplace, je me déplace avec un sac à dos, un sac à dos euh, classique, voilà. Un sac à dos, je... petite anecdote sur le sac à dos. C'est un sac à dos à l'Oresto que j'ai reçu il y a 8 ans maintenant et dont j'ai coupé l'étiquette ici parce que je voulais pas me balader avec un sac à dos brandé à l'Oresto. Je me suis dit, un gros avec un sac à dos à l'Oresto. Enfin... <rire> De, le, le niveau de van allait être insupportable Donc je l'ai enlevé Mais je l'utilise toujours Il est pas mal Donc je me balade avec un sac à dos Dedans mon ordi portable deux trois vêtements Un caleçon etc Histoire de pouvoir Parce qu'en général quand je vais à Paris Je dors là-bas Histoire de pouvoir me laver etc Bah je te fais pas un dessin Donc je me balade avec ce sac à dos plus une petite sacoche grise, d'accord, qui contient ma machine pour dormir. Donc je vous avais fait une vidéo il y a quelques semaines sur cette machine. C'est une machine qui m'aide à plus faire d'apnée du sommeil, à moins ronfler la nuit, d'accord, et à avoir des sommeils d'une meilleure qualité, plus réparateur Ça fait maintenant plusieurs mois que je l'utilise et ce truc a littéralement changé ma vie pour le bien. Tu vois, genre, genre, genre, dans, dans un bon sens, ok. Je suis obligé de le prendre même quand je suis en déplacement. Les gars, ils m'ont dit, ouais, faut que tu le prennes tout le temps, faut que tu dormes toujours avec. Donc moi, y a pas de souci, je me déplace. Donc euh, ça fait un sac. Peut-être certains m'ont déjà vu, grand comme ça, avec un sac à dos plus une petite somme sur le côté. Oh, je suis... Vénère, tu vois. Donc, je rejoins mon pote à châtelet léal J'ai toutes mes affaires sur moi parce que, tu vois, je pouvais pas repasser à l'hôtel. puis ensuite aller le voir. J'étais attendu. Je voulais pas arriver en retard, classique. Donc, je fais Webedia directement de là où très accord Libre, au resto. Au resto, j'arrive avec mon pote. Ça se passe bien. J'ai l'honneur de prendre un croque norvégien, un croque monsieur avec du saumon dedans. Bon, bah ben voilà, hein, tant mieux. Hein. On s'adapte quand tu manges. Les on s'adapte. Donc, je mange mon petit croque norvégien et tout. Puis, comme un classique, tu vois, on était en terrasse. Je décide d'aller aux toilettes. Il savoir que moi, on était en terrasse. Il faisait pas très chaud, mais on était en terrasse. Les Parisiens, on est, ils, ils sont allés en mai en terrasse quand ça venait de rouvrir avec des parapluies alors qu'il pleuvait tu crois vraiment que c'est un petit coup de froid qui va les, les démotiver en l'occurrence je suis pas parisien mais on s'y est mis quand même tu vois donc on s'est posé il y a ma sacoche qui est contre le mur et avec le gros sac noir du coup qui est euh, sur la sacoche c'est un détail qui est important donc je vais aux toilettes classique je reviens et là je vois mon sac il est un peu foutu sur le côté comme ça tu vois il n'y a plus la sacoche et là il y a charlie je le regarde il me regarde je le regarde, <rire> il me regarde, et Charlie, euh, elle est où la sacoche Et là il me dit mais quelle sacoche Pfff. Et c'est là que j'ai commencé à me dire ça sent, ça sent le curry là, en plus le curry ça sent, bon, ça sent mauvais. <rire> là, vraiment je me suis dit ça pue là ce, cette histoire. J'ai dit bah écoute, je... peut-être que tu l'avais pas vu mais mon sac, juste derrière il y avait une petite sacoche grise et elle est plus là. Et là dans sa tête j'ai vu... Le processus de compréhension de tout ce qui s'est passé. Je me suis dit « Ok, là, je pense qu'il a capté qu'il s'est passé quelque chose. » Tu sais, quand la personne, elle fait « Et eh bah, ben, c'est ce qui s'est passé. » Et c'est quelques instants, des minutes, frère. <rire> des heures, carrément. Et là, il me dit « Ah... Oh, » Quand t'es allé aux toilettes, il y a quelqu'un qui est venu et là classique parisienne. Oh, vraiment, le passement de jambes, gros. Le passement de jambe Il a eu honte. Il m'a dit, putain, ça fait 20 ans j'habite à Paris, je me suis mangé un passement de jambes aussi débile. Quelqu'un est venu. Donc lui, il est de dos. Lui, il tape sur l'épaule. Oui, euh, on est bien au hall. Oui, on est au hall. Ah, mais il est où, le métro Bah, écoutez, vous avez là-bas, etc. Et vous avez la bouche de métro. Ok, d'accord, merci, monsieur. Et ensuite, du coup, Charlie s'est re retourné à regarder. Mon sac était toujours là, mais le gros sac était toujours là. Par contre, ça se voyait pas que juste derrière, il y avait un truc qui a été... Donc là... Tag Team SmackDown versus Raw. Les voleurs, il y a un premier qui arrive. Mais trop machin. Le deuxième, hop, uh, tac. Ils sont venus, ils ont volé le machin. Donc, ils ont volé le machin. Et moi, après, j'ai compris ce que c'était. Je me suis dit, eh, vas-y, eh, ils ont volé une sacoche. Mais franchement, ils ont dû être déçus. Pourquoi Parce qu'en gros, cette sacoche avec ma machine pour respirer, c'est une petite sacoche grise, d'accord Elles sont toutes comme ça, c'est une sacoche grise. D'ailleurs, elles passent toutes à l'aéroport, etc. Elles comptent même pas en bagage à main. C'est pratique pour pouvoir mettre un peu plus de trucs dedans. Voilà, petite astuce comme ça au passage. Et donc, du coup, je me suis dit, non, ils ont dû faire 300 mètres, les frères. Ils ont dû ouvrir, ils ont dû faire haut oh c'est pas un MacBook. <rire> oh, mais c'est quoi ce truc alors, En plus vu que souvent c'est pas des mecs qui ont 300 de cul, tu vois, je me dis bah, À tous les coups ils ont même pas compris que c'était une machine pour respirer. Ou alors peut-être qu'ils l'ont compris mais qu'ils se sont sentis coupables, tu vois, je me dis on sait jamais. Il y a des gens qui peuvent faire une dinguerie puis être pris de remords. Moi perso, je vole quelque chose à quelqu'un. Déjà ça n'arrive pas mais euh, Imaginons, je vole quelque chose à quelqu'un et je vois que c'est un appareil médical. Je pense j'ai un recul, tu vois, comme le Diggle quand tu tires sur mon 2, tu vois, je suis là, je fais Oula Je crois que là c'est pas bon, c'est pas bon. Donc, je suis allé faire un tour aux Hall en me disant "Eh, hey, vas-y, s'ils ont ne serait-ce que un tout petit peu d'âme ces mecs, ils ont dû la jeter sur le côté." Tu vois ce que je veux dire Genre ils l'ont foutu dans un coin et tout. Tu sais, elle quoi, tu vois, tu la fous dans un coin et tu laisses une chance entre guillemets au gars qui t'a piqué de la retrouver. Donc je fais un tour aux Hall, d'accord Et franchement, à cette heure-là et sans aucun à part des rats au centre-ville de la plus belle ville du monde, j'ai rien vu d'autre. Les rats à Châtelet-Les ça dégoûte, c'est pas une légende, c'est vrai et c'est horrible. Donc à part des rats, je n'ai rien trouvé. Des rats et des craquettes. Donc euh, j'ai fait le tour, je fais le tour une fois, deux fois, trois fois, j'ai rien trouvé. Derrière j'ai appelé la police et tout machin, ils m'ont dit ouais bon on on va faire un tour etc. Bon pas de nouvelles, c'est pas grave y a pas de soucis. Mais vraiment moi ça me fume parce que ils ont dû peut-être la garder, mais là où ils vont être déçus c'est que c'est difficile à vendre ce genre de truc. En fait c'est une machine qui vaut des sous d'accord donc ce genre de machine vaut plusieurs centaines d'euros ok. Sauf que c'est des machines, c'est des traitements qu'il y a ton pneumologue ou ton cardiologue peut te prescrire et derrière c'est pris en charge à 100% par la sécu donc t'as même pas à sortir de sous toi-même. Donc qui va aller acheter? Cette machine a même appris casser sur le bon coin. Pas grand monde, je suppose. Donc, vraiment, les bonhommes, je me suis dit, putain, ils ont chopé une sacoche. Ils sont dit, ouah, bon plan On vole les riches, ma gueule Et ensuite, en faisant euh, 700 mètres en plus Oh, merde, c'est pas ce qu'on... Qu'est-ce qu'on va faire, ce truc Oh, un tuyau Putain, un tuyau qui se fout sur le nez. Ah, c'est encore gras, là. <rire> tu vois ce que je veux dire Ils ont dû être très déçus. Je pense pas qu'ils réussiront à choper... Euh grand chose de, de, de, de cette machine. Je le tweet pour rigoler en mode oh putain ils ont dû être un petit peu déçus de voir que c'était pas un PC portable. D'ailleurs au passage dans, dans, dans le sac j'avais un PC portable dans mon sac noir. Le sac noir mon PC portable c'est le PC portable où m'a fait les Légion Lenovo etc il y, a, il y a une 3000 et quelques dedans. Il vaut 3000 balles, hein, le PC portable donc je suis bien content qu'il y ait un gros sac noir avec des, beaucoup d'objets de valeur et un petit sac avec juste la machine à respirer et qu'ils sont partis avec la machine à respirer. ça avait été l'inverse j'aurais certes pu dormir avec euh, qualité mais aussi avec bien le seum donc euh, à la rigueur, sur ça, je suis pas trop perdant Dans mon malheur, là où j'ai eu de la chance C'est que vu que j'avais fait une vidéo dessus il y a quelques mois La boîte qui m'a produit ma machine L'a vue et elle l'a appréciée, tu vois Et il se trouve qu'une des personnes qui travaille là-bas <rire> À un poste, on va dire, assez important C'est la maman d'un mec que je connais <rire> Et qui m'a DM, m'a fait Oh putain, je viens de voir ton tweet Ma mère, elle travaille là-bas à un poste assez important mmh, Je peux lui en parler si tu veux Peut-être qu'on pourra t'aider à en choper une nouvelle mmh <rire> le privilège. <rire> non, mais au-delà du privilège, parce que derrière, il en a parlé à sa mère et je vais pas. Juste, ça va m'aider parce que je vais avoir les bons contacts pour essayer de rechoper une. Mais vraiment, là, dans mon malheur où j'ai eu de la chance, c'est que du coup, je vais pouvoir rechoper une machine assez rapidement. Et croyez-moi, là, à l'heure actuelle, c'est le matin. Si je suis un peu essoufflé, c'est pas pour rien. Parce que, en gros, si vous voulez, avec l'apnée du sommeil, c'est comme si toute la nuit, à intervalles très réguliers, je retenais ma respiration. Donc, je me réveille plusieurs fois en ce moment la nuit et je me réveille plusieurs fois la nuit avec. Euh, tu vois, un peu essoufflé, voire des fois le souffle coupé, c'est... Insupportable. Donc je tape des dodos qui, techniquement, sont corrects. Genre là, par exemple, vous avez un mec qui a dormi quasi 7h30 devant vous, mais c'est pas le sommeil le plus reposant du siècle, d'accord Donc je profite de cette fin de vidéo. Si vous avez les symptômes que je viens de décrire, donc genre vous dormez euh, 10-15h, euh, bon j'abuse 15h, mais vous dormez 10-12h et vous êtes euh, pas reposé, des fois vous réveillez la nuit avec le souffle court, etc., vous avez sûrement de l'apnée du sommeil. Donc vous avez peut-être besoin d'une machine comme moi, ou alors je crois qu'ils ont aussi une prothèse à foutre dans la bouche, ça permet de t'ouvrir la, la, la trachée et d'éviter de faire des apnées si tu supportes pas la machine. Donc voilà, je Petite vidéo sur mon petit vol. Première fois, franchement, ça faisait des années qu'on m'avait pas volé vraiment quelques... Non, franchement, je crois que je me suis jamais fait voler un truc comme ça en terrasse, en mode, en mode petit filou, tu vois, en mode... viens, on te vole. J'ai l'impression que c'est un classique de terrasse parisienne et j'ai l'impression que ces mecs savaient quand même ce qu'ils faisaient. Et là où j'ai été déçu, c'est qu'en plus, ils avaient pas suffisamment d'âme pour venir le reposer derrière, tu vois, dans un coin ou quoi. Donc, euh, fuck ces mecs. <rire> Allez vous faire foutre, je vous aime pas. <rire> pour ma part, j'essaie de récupérer une machine le plus vite possible. Je vous cache pas que là, ça fait deux nuits, je suis sans... C'est pas les nuits les plus reposantes du siècle Surtout quand on a un programme bien lourd comme le mien en ce moment Mais bon c'est pas grave, c'est pas dramatique non plus, je peux dormir ça encore quelques temps. Faites attention à vous quand vous êtes en terrasse, même avec des potes, prévenez-les quand vous voulez vos affaires, moi j'avoue que je suis parti sans rien dire, j'avais même pas précisé à mon pote qu'il y avait une petite mallette derrière, d'accord, enfin une petite euh, sacoche. Et puis voilà, j'espère que si vous avez une expérience ou quoi, similaire, bien vous pouvez en parler en commentaire, bon je sais pas, je vais faire une vidéo, en discuter, tranquille. Donc j'espère que vous avez passé une bonne vidéo, c'était la 18ème vidéo de ce mois, une vidéo par jour pendant un mois, donc c'est pas mal, tout roule, et je vous dis à revoir, les amis. Bisous.